Si je vous demandais quelle est la première source de pollution dont vous êtes victime, vous me répondriez certainement la pollution atmosphérique. Bonne réponse. Mais si ensuite je vous interroge sur la deuxième source de pollution, là, la réponse risquerait de vous sembler moins évidente, parce qu'on en entend moins parler, alors même qu'il s'agit de pollution sonore. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Selon elle, la pollution sonore engendre des acouphènes, des troubles du sommeil et de l'apprentissage, et même elle peut aller jusqu'à augmenter le risque d'avoir une crise cardiaque. On ne devrait donc pas parler de confort acoustique, mais plutôt de survie acoustique. Et moi, justement, je me préoccupe de votre survie. Durant ma thèse, j'étudie des matériaux capables de lutter contre le bruit. Et je m'intéresse à un type bien spécifique, les mousses. Et de différentes sortes, comme vous allez vite le découvrir. D'abord, j'ai commencé par étudier des mousses liquides, comme par exemple celle de la mousse à raser ou de votre cappuccino. Ces matériaux-là s'avèrent déjà efficaces pour lutter contre le bruit. Lorsqu'un son est émis, comme par exemple en ce moment avec la vibration de mes cordes vocales, il est transmis dans l'air, de proche en proche, où il se propage jusqu'à arriver dans la mousse. Là, l'air emprisonné au sein des bulles peut vibrer. Mais il n'y a pas que lui qui vibre. Les enveloppes des bulles, les membranes irisées qu'on peut voir à la lumière, peuvent elles aussi être mises en mouvement. Puis, ces membranes se, se rejoignent entre elles, pour former des arêtes liquides, elles aussi capables d'être mise en mouvement. Ces éléments peuvent vibrer de manière différente. Là, c'est presque la phase de danse contemporaine. Et c'est justement quand chaque élément de la mousse y va de son propre déhanché, que le son est atténué, puisque ça devient difficile de se propager dans un matériau qui bouge autant dans tous les sens. On a donc trouvé la solution à notre problème de bruit. Il vous suffit de badigeonner vos murs de mousse à raser. Sauf qu'en faisant ça, vous allez vite vous retrouver avec une simple flaque au pied de votre mur, puisque le liquide de la mousse, s'écoule. J'ai donc cherché à combiner l'efficacité des mousses liquides à la stabilité de matériaux qui sachent un peu mieux se tenir. Ce qui est génial, c'est qu'il existe déjà des mousses solides qu'on rencontre par exemple dans certains types de matelas ou dans des studios d'enregistrement de musique. Le truc, c'est que les mousses solides qui étaient utilisées jusqu'à présent en acoustique n'avaient pas de membrane. Or, vous vous souvenez, pour les mousses liquides, les déhancher, c'est un élément clé j'ai donc fini par étudier des mousses solides, ayant des membranes solides. Et là, l'efficacité est remarquable comparée aux mousses sans membrane. Même si la structure est plus rigide, ça ne l'empêche apparemment pas d'avoir de la souplesse. J'ai ainsi un matériau efficace pour lutter contre le bruit et prendre soin de votre cœur. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous imaginer dans un cocon de mousse dont vous ne m'entendriez même plus du tout.